Structurer sa pensée, c'est faire des liens entre ses connaissances et c'est essentiel pour réaliser une démarche d'enquête en histoire. Le Récit univers social vous propose d'aider les élèves à développer leur capacité de synthèse en vous appuyant sur la création d'organisateurs graphiques. Dans la classe de Karim en histoire de 4e secondaire, nous avons expérimenté cette approche qui a permis aux élèves de prendre des notes, de schématiser un concept et de répondre à une question d'enquête avec leur propre organisateur graphique. Donc, si je devais résumer euh, ce projet en trois étapes, les élèves étaient d'abord invités à me regarder, faire une modélisation par rapport à un mouvement social qui était le féministe. Cours numéro deux, les élèves devaient par eux-mêmes choisir un des trois mouvements sociaux au choix. Euh, tout d'abord, ils travaillaient seuls. Ensuite, ils étaient mis en, en équipe afin de comparer leurs choix. Et cours numéro trois, on faisait un retour en grand groupe où on comparait et qu'on analysait les différentes réponses qu'on avait obtenues. Est-ce que vous avez déjà eu un cours « Comment prendre des notes de cours? » Non. Euh, donc, on y va un peu selon euh, votre initiative personnelle. Il y en a qui prennent des meilleures notes de cours que d'autres. Euh, d'autres, peut-être plus efficaces. D'autres n'ont aucune idée comment prendre des notes de cours. Et comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de faire un enseignement de prise de notes efficace? Euh, et on va se mettre en pratique en histoire aujourd'hui. Maintenant, allez voir dans les deux textes, euh, soit l'introduction, soit la section 1. Trouvez la, la partie sur euh, les, les... en France notamment. Il y a la lutte aux États-Unis et en France. Puis, trouvez-moi en France, c'est pourquoi ils militent. C'est que ça permet vraiment aux élèves de structurer, de hiérarchiser l'information, d'y aller du plus large au plus précis, de caractériser, de rajouter de la chair autour de l'os et rajouter vraiment les changements qui ont eu lieu par rapport au féminisme, par rapport à cette période-ci. Et en dernier lieu, ils devaient rajouter des exemples qui incluaient des acteurs, qui incluaient des dates. Attends, c'est quoi les écarts de richesse? Ouais! Oui. Donc... Marc lutte par rapport aux écarts de richesse. La pertinence pour l'élève de choisir son schéma, bien de un, ça lui demande de faire un choix et de le justifier. De deux, ça lui demandait aussi, de, de selon sa compréhension à lui, ça lui laissait cette liberté-là, euh, de, de voir comment est-ce qu'il décidait d'organiser cette information-là. Il y en a plusieurs. Choisissez celui qui est le plus approprié, selon vous, pour indiquer les trois changements que vous avez trouvés par rapport au féminisme. Voilà. Donc, organiser cette information-là de cette manière-là, de la façon la plus logique pour vous. Oui. J'ai senti un peu d'insécurité parce qu'ils étaient en mode validation. Ils avaient besoin que je valide leurs réponses constamment. Euh, D'où pourquoi j'ai essayé de les de, le moins possible les diriger pour laisser place à leur créativité. Parmi les, tous les schémas que vous aviez à choisir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se proposer pour dire lequel schéma il a choisi? Oui? Nous, on a choisi le schéma numéro 2 et dans le grand rectangle, on a mis féminisme. Et après, on a mis meilleur contrôle sur leur sexualité, moins de contraception. Après ça, on a mis statut juridique, droit de divorce et dans la dernière, on a mis autonomie économique. Euh, ben, mon idée, c'était de mettre, vu qu'on a genre trois carrés et ouais. qu'on a trois changements, ouais. euh, l'idée, c'était de mettre des exemples. Par exemple, ici, as marqué quoi? Le droit du du divorce, okay. 1968, plus ouais. la loi d'obéissance du mari, en 1964. Plus les femmes peuvent avoir un compte bancaire est égal à le, sta le statut ju juridique. Le euh, syndicalisme. OK. Ensuite, je mettrai les changements. Les trois changements Oui, et les exemples après. Et les exemples Super. Et suite à cela, euh, j'ai remarqué que les élèves euh, sont arrivés par eux-mêmes à faire les liens entre les différents éléments. Euh, aussi, en se, en se questionnant avec… Euh, en se comparant avec leurs collègues, ils ont pu voir que très souvent, ils avaient les mêmes éléments pas toujours organisés de la même manière, mais c'est venu les rassurer. Après, c'est une politique, ben, l'entente euh, avec Robert euh, oh, ouais. James euh, en échange de leurs terres. Et après, économique, ben, ils ont le de... d'administrer leurs euh, finances et ils obtiennent l'autonomie financière. Ah, oh, c'est vraiment J'aime comment tu l'organisais avec les euh, différents aspects. Pour qu'ensemble, ils puissent se battre contre pour faire reconnaître justement leurs droits. Au lieu que genre tout le monde se bat tout seul, bien, ils ont fait un groupe ensemble pour que, euh, comme ça, ils ont plus de pouvoir. Je me tiens dans politique aussi. Ouais. Je pense que euh, cet exercice-là, pour l'examen, va trouver sa pertinence euh, si on amène ça tôt dans notre enseignement et qu'on explicite vraiment les liens qu'il y a à faire avec l'examen. Par exemple, est-ce que vous voyez que qu'on pourrait répondre à une question d'examen en particulier en suivant ce schéma-là. Il te demande de, quand il te pose une question, après ils disent de mettre un lien de, ouais, un mot de lien de causalité puis et ou ainsi donc et donc. Et... La question en trois picots, ok, super. Euh, les questions longues. Ok. comment tu, peux, tu euh, ça? En Mais... haut, ben, ça dépend euh, quel aspect on a au début. Okay. Pour, par exemple euh, économique et social pour le. Bien, tu mis le gros euh, changement en haut et les deux exemples qui accompagnent le changement Excellent. Parce que vous voyez, dans la question longue, justement, le but, c'est d'apporter l'élément plus général. Puis, après rapp ça, rappelez-vous, euh, je vous dis tout le temps, je ne vous crois pas, et donc, vous devez me prouver avec des faits. Et dans ce cas-ci, deux, preu deux preuves. Excellent. Merci de me faire bien paraître. Euh, J'apprécie. Peux-tu me décrire euh, une des branches du schéma de ton choix? Et donc, euh, à cause que les travailleurs se révoltent, euh, le, le gouvernement va mettre euh, en place ce qu'on appelle la réforme du code de travail. Pour que les travailleurs puissent se faire entendre, ils vont interdire l'engagement des briseurs de grève, parce qu'ils viennent empêcher donc, la grève en, en soi. Et aussi, il y aura la finan le, le financement des syndicats, comme ça, euh, ils peuvent financer leur mouvement. Et le fait que les élèves doivent mettre l'information sous forme de graphique, ça m'a permis de voir où les élèves pouvaient parfois errer. Comment est-ce que les femmes peuvent justement obtenir cette émancipation-là? Ça passe par différents moyens. Mais je peux juste dire, non, euh, le droit de vote aux élections... Provinciales. Elles l'ont déjà eu en 1940. Ouais? Là, même là, on est rendu en 1945. Ah oui, donc, c'est plus tard. Ouais. Ça marche? Oui. Okay. Peut-être parce que j'enseigne en secondaire 4, euh, la peur de ne pas couvrir tout le programme fait que parfois j'ai de la misère à, à lâcher prise. Euh, donc, c'est beaucoup dans, un, dans le sens de l'information. Je donne l'information, vous euh, l'acceptez, vous la copiez, vous la notez. Euh, là, j'ai aimé que ça parte d'eux vers moi. Ça, je trouvais ça particulièrement pertinent.